<rire> bon, bah, je suis allée, enfin, euh, je suis pas comédienne dans le sein du festival, mais je fais en fait euh, du cinéma. Euh, et euh, Avignon ça me plaît, comme dit, j'aime bien les spectacles que j'ai pu voir jusqu'à présent. Euh, ça fait plaisir de, de vous parler. <rire> Um, voilà bon, j'ai déjà joué dans des films euh, au Québec j'ai fait des auditions aux États-Unis puis, euh, puis voilà euh, bon j'inspire beaucoup de Goldshifter par Annie c'est une actrice irani franco-iranienne très douée euh, j'aime beaucoup euh, Stanley comme euh, comme développeur de méthode euh, bon, ben bah merci. <rire>